Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la KO pour pouvoir vous présenter une nouvelle émission. J'espère que tout en forme pour nous. Moi, j'ai une, une émission pour pour une émission pour présenter zone rouge au niveau de l'Amérique. Zone rouge au niveau de l'Europe. Zone rouge au niveau de l'Asie. Zone rouge en Afrique. Mais juste avant...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 Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je un de un peu plus un de temps, je suis un peu plus de temps, machine. suis un peu plus là temps, je suis on peu plus de temps, je suis un plus de temps, je Non, plus de temps, je suis un peu de des je suis je suis fouillé de la machine. <cười> a, <cười> a. suis <cười> <plait>, ma, <voilà. cười> hein? dit que <cười> je de Je suis dit que je ne de la Je suis de la de la Je suis que de non, non. Non, non. Mais qui sont les mêmes vous avez dit? Je vais vous aider, s'il vous plaît. parce que a beaucoup de gens qui me disent. Je pense que vous avez des conseils pour vous dire ça. Vous avez des conseils pour contact apporter votre famille? Oui. Vous apportez votre famille? 31, 12, 17, 49. Vous apportez votre 31, 12, 17, 49. Vous apportez votre famille? Vous apportez votre famille. Vous 16 ans. 17, 18, ans. ça Oui, parce que mon pas <laughs> <15 ans. laughs> de faire a tu de des oui. oui. des de je ne si ça, mais faire ça. ça. Vous faire ça. ça. faire et moi, été Matissan, je depuis 2000, même des fils, Saint-Domingue. Je, je suis arrivé, je suis de en face sans frontière. Je travaille la maçon, chaque année. je fais, rassembler et je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 les villages le le le de Djé passé ils ont On Je suis en train de un me on balle, tête. Dans sa graine il qui Juste la cabane, je suis bien là. Je suis un 11 ans, ils étaient mon côté. Après toi, moi. l'autre de, de lui avec maman même pas je moi je, je, je, je, je prends. parce que je prends une balle. Je prends une balle, je suis tombé. ça, ça c'est balle c'est 14 jours. Il chaud. Bon, en pile. Je suis en face. n'a comme non Et pour me bien. Il parce que me suis des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 de jours même il je ne sais pas si je suis là. ne ne sais Parce à l'hôpital, Je si je Je ne sais je pas Parfois, si je suis là, je suis Je ne sais pas si je chaque mois, Mbaka Papa Mougi m'était lancé l'école. Qui côté l'école là, c'est dramatissant. C'est l'enfantama à 27. Celle l'école sacrée qui c'est caresse l'élève. C'est à cause mon acte attendu, l'apnéotomie s'amalgame. Bal qu'on a perdu toute bonne école là. Moi-même Mougi de l'an 29 fait tout près. Caisse ça libote debaïneglà 15 000 goûts c'est et 8 septembre, 8 mars ou fini depuis mois de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 Je suis sais à si je vais régler Je ne sais pas si l'école avec deux pattes dans je pas changer. 50 Je Je non, Je Je ne Merci. À même si ses et je s'est malgré ma question, c'est pas que je Maman, même a cousin. mal la gestion. Elle fond la gestion. Elle fait la de Elle de la le Elle de la Elle a de la nous votons, nous voulons pour le deuxième ème Je vous merci de vous Si vous avez le temps, je vous t'a Je vous remercie de vous Mais si vous ne pas gagné, vous pouvez vous Non, moi, c'est Delcy, ça nous En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages.